Je suis là au nom de l'association de, de populations de montagne et du monde. Euh, J'ai un message de la commune d'Imida hein, au Maroc qui sont en grève, si je peux dire grève, en City depuis 2011. Quatre villages, femmes et hommes, ils sont en City chaque soir et chaque jour pour dénoncer l'exploitation d'une mine d'argent sur leur territoire. Et cette mine a fait des dégâts énormes sur l'environnement. Et l'exploitation se fait sans considération des populations qui habitent cette, euh, dans cette commune. Euh, ces gens-là, ils disent que ne sont pas contre qu'il y a exploitation de cette mine. Ils ne sont pas égoïstes. Mais l'exploitation de la plus grande mine euh, en Afrique et la seule mine d'argent au Maroc qui produit de l'argent euh, pur à 99% Et alors que les, les populations qui habitent dans cette commune n'ont pas d'hôpital, n'ont pas de route, n'ont pas d'école et, et l'eau potable Il a été euh, dévié vers cette mine et qu'aujourd'hui les gens n'ont même pas de l'eau potable et qu'il n'y a pas d'eau d'irrigation et même euh, l'eau qui existe c'est de l'eau polluée qui provoquent des dégâts sur les animaux, sur la terre et sur les populations. Et ils ont essayé d'attirer l'attention au Maroc, euh, des autorités marocaines, mais à chaque fois, la réponse était la répression. Et depuis 2011, ces gens-là résistent pacifiquement, hommes, femmes et enfants. Et leur message, c'était un, un appel de détresse, si je peux dire, pour le forum. S'ils peuvent au moins attirer l'attention des autorités marocaines et des responsables internationaux par rapport à leur situation. Voilà, c'est le message du Mida. Je voulais à tout prix le, le donner, sinon pour moi, je, je ne serais pas fidèle au message d'une un, population qui souffre euh, depuis des années. Euh, par rapport aux propositions, je crois que en ce qui concerne les peuples autochtones, il y a beaucoup de choses qui s'est fait depuis deux décennies il y a deux décennies, de... au niveau des Nations Unies, il y a eu l'adoption la... de la déclaration des droits des peuples autochtones, la dernière résolution après la première conférence mondiale des peuples autochtones, mais tous ces textes-là, ça reste de... l'adoption, la déclaration ou la résolution, ils ne sont pas contraignants. Et même si ils sont formidables, on trouve tout le droit à l'intérieur, mais malheureusement, le fait qu'ils ne sont pas contraignants, ça ne change absolument rien à nos situations et c'est pour ça au, au niveau international parce qu'il y a des niveaux différents au niveau international, nous on veut des textes contraignants qui obligent les gouvernements justement à, à appliquer des lois et des textes des Nations Unies au niveau national, justement c'est le, donner le pouvoir euh, de décision pour les populations sur leur propre territoire parce que, ce que nous sommes les mieux placés pour savoir ce qui nous convient et ce qu'il faut pour le territoire et comment les protéger. Euh, J'ajoute quelque chose au niveau de la société civile, je m'excuse. Euh, nous sommes là tous représentés, la forêt, la mer, la montagne et les, les, les agricultures. Euh, C'est l'occasion au jamais de travailler tous ensemble, de créer une coalition forte qui pourra porter une seule voix de tous ces, ces territoires au niveau national et international. Je vous remercie.